Wesh, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Donc là, on vient juste d'assister à un classico absolument magnifique de la part du Paris Saint-Germain. Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire « Oui, mais nous, on est encore en, en, en Europe. On brille encore en Europe. On est, les seuls, on est la seule équipe euh, française qui brille en Europe. » Moi, je vais vous expliquer une chose. Vous êtes la seule équipe française qui brille en Europe par votre nullité absolue. Marseille, vous êtes venu à Paris. Hein? Là, vous n'êtes pas Pauk, ok. paoké ok, ou je sais pas quoi là. Vous êtes parti en Grèce, le pays le plus endetté d'Europe. Vous êtes parti gagner là-bas. Et puis vous venez, vous faites les malins. Qu'est-ce qu'on a fait On hein vous a donné un petit rendez-vous, un petit rencard. Hein à 20h45, au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes. Qu'est-ce qu'on vous a fait pendant ce date hein On vous a expliqué c'est quoi le foot. Un speed dating. Hein tu vois ce que... Messi, Neymar, oh là, le roi, même pas 10 minutes, il met un but. Oh là, mais Les Marseillais, non mais je comprends pourquoi vous n'aimez pas le Paris Saint-Germain. Je comprends. Hein ça fait au moins plus de 10 ans. Sur 10 ans, vous avez gagné une fois contre le Paris Saint-Germain. Tu te rends compte de cette dinguerie hein Et même pas, je dis 10 ans, ça fait, ça va faire 12 ans là maintenant. 12 ans, 12 ans, une victoire. Ça fait combien de matchs On vient, on vous frappe chez vous. Vous venez à la maison, on vous frappe. La dernière fois, vous nous avez frappé en, en, en, en début de, de, de saison et après, la saison, elle était terminée. Vous avez fini 16e ou je ne sais pas que, combien. Bon, je sais, il y en a plein qui vont dire « Ouais, tu dis n'importe quoi, blablabla. Bla. » Mais tu connais, je vous envoie une petite crotte de nez. Vous êtes nul. Tu comprends Vous êtes nul à chier. Voilà. C'est pour ça que vous jouez le jeudi. Nous, on vous a jamais vu jouer le mardi ou le mercredi. Faire des bonnes, des bons matchs. Nous, on vous a jamais vu faire ça. Jamais. Ça n'existe pas un match de Marseille qui est de qualité le mardi ou le mercredi. Là, vous êtes venu dimanche. Hein dimanche, week-end de Pâques, vous êtes venus, on vous a frappé, comme du n'importe quoi, vous étiez là dans le Parc des Princes, en train de chercher du chocolat, <rire> vous êtes trop nuls, ouais, vous êtes trop nuls, Et regarde, il y avait qui là Saliba, que des joueurs qui, qui rêvent de jouer au Paris Saint-Germain, William Saliba, il a dit que ouais, moi, euh, si je marque au Paris Saint-Germain, au, au Parc des Princes, ça sera un rêve pour moi, tu as marqué, mais le but a été refusé, tu comprends Payet, lui, il a aucune coupe, à part la coupe Gambardella, et une coupe de cheveux absolument pourrie. Euh, comment il s'appelle Bakombo. Normalement, il est titulaire. Tu vois Le mec, il a grandi à Vitry-sur-Seine. Il est parti jusqu'à Marseille. Maintenant, il joue sur le banc. Hein Et puis, lui, on entend des vocaux de lui, des vocales de lui, des vocaux. Il est là, il parle et tout, je sais pas quoi. Oh là là, mais Bakombo. Mais pourquoi t'es allé à Marseille Tu joues les deux minutes, trois minutes comme ça, d'une équipe qui a une histoire entre guillemets, vous êtes trop nul, trop nul, oh là là, il n'y a rien, tout est à jeter, tout, votre entraîneur là, Gérard Juniot là, c'est lui qui joue dans les choristes, hein, il faut changer, qu'est-ce qu'il fait pendant les, les entraînements, Vois sur ton chemin, gamins oubliés, c'est comme ça vous vous entraînez, et ben voilà, là on a vu que sur votre chemin vous avez tout oublié, vous avez tout, vous avez oublié le football, les règles, comme quoi il y a des hors jeux, et puis vous êtes là, vous pleurez, vous êtes trop nuls, trop nuls, oh lolo, il n'y a plus rien à oh, y a plus rien à faire. Vous êtes les deuxièmes de, de, de, de France du championnat de la Ligue 1, hein mais vous êtes les premiers plus nuls du, de tout le championnat. Tu entends ce que je t'explique? Ouais, parce que le Paris Saint Germain roule sur la France. Oui, vous pouvez dire que voilà, on s'est fait fracasser en Ligue des Champions. On est, une, on est la risée de la Ligue des Champions. Mais quand on arrive, on vous donne des dates au Parc des Princes, vous venez déjà à l'heure. Hein? Vous venez à l'heure. Et puis on vous fracasse. Et puis après, vous dites, ouais, mais c'est normal, c'est le Paris Saint-Germain. <rire> Allez Tiens, MSN. T'as vu ça C'est quoi Nous, c'est pas MSN. Non, nous, c'est MNMS. Mms dans ta bouche.